Yo tout le monde est bienvenue pour cette règle du chapitre 70 de Keiju numéro 8 Du coup c'est parti Je lis sur manga plus perso Et puis euh, bah vas-y on y va hein. Alors Toku arrondissement de Suomida T'es trop crispé Toku relaxe pas Wesh la petite tape euh... <rire> Wesh c'est quoi ça Relax la pounet. tu dois d'avoir la classe J Je sais Oh la voilà Bon bah nous on t'attend dans la salle de réception hein. Quoi vous me lâchez déjà Attends c'est qui qui... Et déjà, je suis déjà perdu. Les pages, elles sont pas explicites. Là, voilà. Ok. Attends. Bah, nous, on t'attend. Ok, les deux à gauche, là, qui se tapent les fesses, c'est eux qui... qui vont partir. Ok, ok. Vous me lâchez déjà. T'as élevé ta fille. T'as élevé ta fille tout seul en bossant d'arrache-pied. Et voilà le moment venu pour elle de quitter le nid. Ah, sa fille, elle va se marier. Ok, ok. C'est le point d'orgue de ta carrière de daron. <rire> Oui, ça fait bizarre de voir ça sur un, dans un manga. Chico, quoi pourquoi il l'a écrasé <rire> Pourquoi il l'a écrasé, le mec Il a rien demandé. Aïe. Pourquoi t'es plus stressé que moi Un peu de cran. Ah, mais en fait, c'est son daron. Ok, ok. Donc, en fait, ils l'ont laissé avec sa fille. Et maintenant, voici la mariée. Allez, en piste. Papa, merci pour tout. Allez, c'est parti. On va voir le, le mariage. Du coup, hop, ils vont dans la salle. Waouh, la tête du kaiju, frérot. Donc, finalement, ils sont de retour. Parce que ça faisait, juste avant, on a vu, ça faisait, je crois, un mois et demi, un truc comme ça, qu'il n'y a pas eu d'attaque de kaiju. Hein Ouais. Attends, mais il a pété le bâtiment, là, carrément. Ici, un centre d'appel d'urgence, une attaque de kaiju. Arrondissement de Sumida, c'est noté. Oh, t'inquiète pas qu'ils vont tous déguerpir, hein. Puisque ça fait grave longtemps qu'il n'y a pas eu d'attaque. Donc là, ils, ils sont tous prêts. Nous demandons aux forces d'intervenir, aux forces de défense d'intervenir immédiatement. Hein Il y a quoi Il y a quoi C'est quelqu'un a brouillé le réseau ou quoi Les appels affluent de tout Tokyo. Qu'est-ce qui se passe, bon sang Wesh Attends, il y a tout qui est en train de péter, là. Arrondissement de ces... Taka. Wesh Tous les kaijus Ils sont rangés, frérot, on dirait le grand terrassement. Wow On dirait des espèces de D'amphibiens Je sais pas c'est bizarre Ah ouais Ok ok ouais, Même les pêcheurs ils sont Non c'est quoi c'est des soldats je sais pas Même eux ils sont surpris <rire> On dirait une taupe ou un renard ou je sais pas quoi Ah ouais Arrondissement de Minato Attends mais c'est tous les arrondissements en fait Arrondissement de Minato Shiba Koen Yon Ok, en fait, donc il y a des kaijus qui arrivent de partout d'un coup. C'est de la folie. Du, du, du, du, du, du. On est complètement submergé. Ah ouais, mais ça arrive tout d'un coup. Je pense qu'ils avaient prévu ça. Hein. Ça se trouve, c'est le kaiju numéro 9. Parce que lui, il a une conscience et il a une intelligence qui est beaucoup plus supérieure. Donc, ça se trouve, c'est lui qui a prévu ça. Il a prévu un plan d'attaque. Par ici, dépêchez-vous. Tiens bon, Waiki. Une fois au refuge, tu pourras recevoir des soins part pas en laissant chèque au sol ah ouais faut pas qu'il laisse la meuf toute seule prenons cet escalier pour descendre jusqu'au sous-sol ils vont quoi ils vont faire quoi ils vont ils vont pas essayer de l'arrêter frérot ils sont même pas équipés ah ouais il est en train de péter le bâtiment Daiki ça va ils sont face à face oeil tout oeil dent pour dent oh ouais je suis en train de l'écraser non faut qu'il a... vienne la, la sauver il est en train de la... Wesh, c'est qui qui l'a mordu Ah, c'est lui, c'est son daron. Attends, quoi Ah non, il s'est mordu, lui. Par ici, c'est du sang que tu veux, hein. Eh ben, viens, bouffe-moi. Quoi Donc, en gros... Non, il va se sacrifier pour... Mais attends, il a dévoré la meuf, là. Non, pas ça. Viens ici. Bouffe-moi, je te dis. Non. Oh, il a graillé la meuf. Oh, c'est triste. C'est triste de... Wesh, c'est qui qui vient d'arriver, là ah, c'est le mec qui joue au jeu vidéo, là, j'ai oublié son nom. Mais je vois, c'est qui Il est grave fort, lui. Au rapport site d'apparition de Soumida. Ah ouais. Donc, ils sont tous arrivés. arrivés sur le terrain, ouais. Enfin, non, ils sont pas tous arrivés, mais juste lui, il est déjà là. Mais ça y est, la meuf, elle est... Attends, parce que... Ah Finalement, ça se trouve, elle est peut-être pas morte. Ouais, je pense qu'il va... Je pense que, à mon avis, c'est quoi Elle va être hospitalisée parce qu'elle a eu des dégâts. Euh, de grands dégâts, mais au final, elle va rester en vie. Commandant Narumi. Ah, c'est Narumi. On passe à l'offensive. Ashiro, je vous que de ton côté, aussi, la situation est sous contrôle. C'est qui C'est euh, c'est Oshina oh, Oshina, c'est mon personnage préféré hein, de Cage numéro 8. Pour moi, il n'y a pas meilleur perso que lui. Quelle question, stupide Concentre-toi plutôt sur ta propre opération. Parfait, tu t'avais bien débrouillé, j'avoue. C'est bon, c'est parti. Ah ouais, en fait, vu que... Oh là, là je l'ai dit ou pas Dans la dernière vidéo, la vidéo review, je l'ai dit ou pas qu'il y a un truc qui va péter. Parce qu'il y avait quoi Il y avait tout le monde qui s'entraîne, c'était calme, ça faisait 47 jours, ou je sais pas combien, qu'il n'y avait rien eu. J'ai dit ou pas que ça allait péter La prochaine vidéo, sera sur Kaiju numéro 8, sur un prochain chapitre. Parce que là, je sens que il y aura une guerre qui va arriver avec tous ceux qui s'entraînent. Force de défense. Ah ouais, ils sont tous prêts à l'attaque. Oh lolo lolo lo. quoi déjà C'est déjà fini à l'attaque, ah ouais, ils vont tout, wesh, ouais. déjà moi je pensais, parce que d'habitude les chapitres ils durent plus longtemps, attends, je vais voir le dernier, le dernier il a pris 30 pages, oh lolo lolo lolo, alors là ce qui vient de tomber, on a eu une pépite une pépite, pourquoi Parce que ça va péter, c'est la guerre Et je le disais avant, et tout le monde le disait même dans les commentaires sur Manga Plus. Tout le monde disait, c'est sûr, il y a une guerre qui va péter. Parce que c'est le calme avant la tempête, tu vois C'est l'expression. Oh la la Et surtout, j'ai envie de voir qui J'ai envie de voir Oshina. Oshina, mon personnage préféré. Avec euh... Kafka aussi. Kafka, c'est mon deuxième personnage préféré. Kafka Ibino. Oh la Alors ça, mais alors ce chapitre... En vrai la vidéo elle était plutôt courte par rapport à la, à la dernière réaction. Je pensais que le chapitre il serait plus long. Là ça a duré que, que 9 minutes d'enregistrement. De, de, bon bah voilà en tout cas hein, c'est déjà ça. De toute façon juste après je fais la review. Donc euh, on se retrouve juste après. Et puis je vous souhaite une, une bonne journée, une bonne soirée je sais pas. Donc je vous propose de regarder la review juste là. là. Voilà il y a la review qui est là. Donc vous pouvez regarder euh, et puis voilà.